Midi. Je vous propose de commencer. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Merci de votre présence. Vous êtes nombreux à vous être connectés pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Cyril Pierre et Étienne euh, Touraille, qui sont tous les deux gérants privés dans l'équipe euh, gestion privée de Team. Nous sommes ensemble pour euh, une trentaine, trentaine de minutes, pardon, 15 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Alors, nous souhaitions aujourd'hui revenir sur un produit d'épargne qui rencontre un succès commercial en France avec près de 50 milliards d'encours. C'est le PER, plan d'épargne retraite, qui a été créé en 2018 dans le cadre de la loi PACTE. Nous allons vous présenter les avantages et les inconvénients du PER selon nous. C'est-à-dire les situations grâce auxquelles vous allez pouvoir optimiser l'utilisation du PER et préparer votre retraite, et à l'inverse les points de vigilance euh, auxquels vous devrez faire attention. Cyril, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci euh, Alban. Euh, je vous propose quelques chiffres pour euh, pour commencer ce, ce webinaire. Euh, tout d'abord, l'âge légal de la retraite. Aujourd'hui, pour partir à la retraite, cet âge légal est 62 ans. Je reviens pas sur le contexte de la réforme, mais l'âge pour toucher sa retraite, ce qu'on appelle au taux plein, c'est 65 ou 67 ans. Et surtout, il faut avoir cotisé 172 trimestres, c'est-à-dire 43 années de cotisation. Si vous avez commencé à travailler à 23 ans, après un bac plus 5, si vous avez eu votre bac à 18 ans et 5 ans d'études, euh, vous partirez à la retraite à taux plein, en tout cas aujourd'hui à 66 ans, et ça, ça concerne euh, toutes les personnes nées euh, à partir de 1973. Autre chiffre euh, qui interpelle, en 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour un retraité et les prévisions pour 2050 1,2 actifs euh, donc quasiment un pour un euh, à partir de 2050 euh, en moyenne aujourd'hui un retraité touche 51% de son dernier revenu et ça ne sera en moyenne selon les estimations que 47% du dernier revenu en 2030 et ce revenu moyen aujourd'hui est de 1500 euros en France si on veut résumer ces chiffres vous devez compter, puisque de toute façon, nous n'aurons pas le choix sur ce régime dit de répartition. C'est le régime actuel en France. Mais vous devez aussi et surtout, je pense, compter sur vous-même pour vous constituer, si vous le pouvez, si vous en avez la possibilité, une épargne retraite complémentaire. Et pour cela, le PER, c'est le sujet du jour, présente selon nous un certain nombre d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'il vous permet de rassembler justement L'ensemble des produits retraite qui existent en France, il y a trois compartiments pour vous permettre d'y transférer sur un PER ce que vous avez pu cotiser avec une entreprise sur un PERCO, ce qu'une entreprise a pu cotiser pour vous dans un régime complémentaire. Si vous êtes indépendant, ce que vous avez cotisé sur un contrat Madelin, et puis si vous avez également cotisé historiquement sur un PERP, vous pouvez tout transférer dans l'un ou l'autre des trois compartiments qu'offre le PER. Euh, ce que ça permet, c'est un petit peu bête de le dire comme ça, mais ça permet surtout de préparer sa retraite. Et selon nous, ça permet de préparer sa retraite si vous êtes justement beaucoup plus euh, cigale que fourmi. Euh, pourquoi Parce que le capital va être bloqué jusque l'âge légal de la retraite. Hein. Vous pouvez sortir, sauf cas exceptionnel, on va les voir après, d'un PER qu'au moment de l'âge légal de la retraite. Et du fait que ce capital soit bloqué, selon nous, c'est très important pour un investissement de long terme, puisque ça va vous éviter certains biais comportementaux, notamment en cas de fluctuation des marchés financiers, puisque votre épargne sera placée, bien sûr, en épargne financière, et notamment de sortir ou de céder éventuellement à la panique en cas de baisse des marchés. Donc, le fait que le capital soit bloqué, ça évite les biais, selon nous, comportementaux. Troisième avantage, et non des moindres, on en parle beaucoup, justement, souvent euh, au cours du dernier trimestre d'une année fiscale, c'est que le PER va vous permettre euh, de déduire de votre revenu imposable les primes que vous allez verser sur ce PER. Et pour ça, on a préparé une slide avec un exemple pour 10 000 euros investis versés sur un PER. Si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition, à 30%, euh, vous pourrez, par exemple, faire 3 000 euros d'économie d'impôt, puisque le principe des primes versées, euh, elles viennent en déduction du revenu imposable. Ce qui est important, là, sur cette slide, ne, ne lisez pas tout nécessairement, euh, mais c'est de bien comprendre, surtout, euh, je vais essayer d'être le plus clair possible, c'est de comprendre le mécanisme du calcul de l'impôt en France. C'est un système de tranches, et donc de tranches dites marginales d'imposition, et si on regarde un exemple pour un célibataire, donc il y a une part fiscale qui a 30 000 euros de revenus imposables, on s'aperçoit qu'en gros, les 10 000 premiers euros de son revenu ne sont pas imposables, c'est une tranche donc à 0%, et qu'ensuite de 10 000 à 26 000 euros, c'est une tranche à 11%, et que euh, à partir de 26 071 euros précisément, euh, on est dans la tranche à 30%. Donc dans cet exemple, ça veut dire quoi C'est-à-dire que si ce célibataire qui gagne 30 000 euros, Veut optimiser une déduction fiscale, c'est-à-dire on va dire écraser la tranche la plus élevée d'imposition de ses revenus, eh bien il faudrait qu'il verse ici 3 930 euros sur un PER. À ce moment-là, il va optimiser la déduction puisque il va complètement écraser, effacer la tranche marginale d'imposition à 30% de ses revenus. Et par contre, s'il versait plus, il le peut, il n'y a pas de limite. Hein, au fait de pouvoir verser, il y a simplement une limite, on y reviendra après sur la déductibilité des primes, mais s'il versait non pas 3 930, mais 5 000 euros, euh, eh bien, il aurait versé 1 070 euros déductibles à 11 Je ne dis pas que c'est inintéressant, mais dans cette situation-là, il est beaucoup plus intéressant d'écraser la tranche marginale d'imposition la plus élevée de ses revenus. Un quatrième avantage, euh, et non des moindres aussi, euh, C'est parce que euh, vous pouvez euh, bénéficier de beaucoup de flexibilité avec un PER, beaucoup plus euh, qu'auparavant, c'est-à-dire que les assureurs ont vraiment la contrainte aujourd'hui euh, de faciliter la transférabilité des contrats euh, d'une compagnie à une autre. Et ça se fait dans un cadre beaucoup plus euh, simplifié, on va dire. Et euh, cette flexibilité aussi, on la retrouve dans la disponibilité de l'épargne un des écueils des, des, des outils pour préparer sa retraite avant ce PER était que l'argent était bloqué vraiment dans beaucoup de situations jusqu'à l'âge légal de la retraite. Là, si vous achetez votre résidence principale, à un moment donné, entre aujourd'hui, si vous investissez aujourd'hui, et l'âge légal de la retraite, si vous changez de résidence principale et que vous en faites l'acquisition, vous pourrez récupérer 100% des sommes investies et euh, leurs intérêts. Donc, vous pourrez casser, euh, racheter complètement votre contrat PER pour votre résidence principale. Il y a d'autres cas de disponibilité, mais des cas en général qu'on ne se souhaite pas. Évidemment, c'est des cas un peu plus extrêmes ou, ou, ou tristes, hein, en cas de décès euh, du conjoint marié ou paxé, en cas d'invalidité. Aussi, euh, en tant que euh, euh, chef d'entreprise, vous veniez à à vous voir prononcer une liquidation de votre entreprise. Autre avantage et dernier avantage pour rester synthétique, les options de sortie. Vous pouvez sortir, et ça c'est intéressant, soit en rente, toujours, comme souvent avec ces produits-là historiquement, mais surtout, vous pourrez sortir en capital. Et ça, c'est vraiment un des principaux avantages du PER, c'est que vous pourrez décider au moment de l'âge légal de la retraite, la façon dont vous sortirez cet argent de ce produit d'épargne. J'en ai terminé pour ces principaux avantages selon nous. Merci Cyril. Donc en effet, le PER semble présenter de nombreux atouts, mais il y a forcément des inconvénients aussi dont il faut être conscient. Et c'est Étienne qui va nous en parler. Oui, merci Alban. Alors, effectivement, euh, des inconvénients ou au moins euh, des points de vigilance. Euh, le premier, l'inconnu fiscal. En cas de sortie en capital, les versements effectués sur votre PER, donc qui auront donné lieu au moment du versement à une déduction de votre revenu imposable, seront euh, à nouveau fiscalisés à votre tranche marginale d'imposition. En d'autres termes, si vous avez bénéficié d'un avantage fiscal avec une tranche marginale d'imposition à 30 et que vous ressortez ce capital dans la même tranche marginale d'imposition, eh vous repayerez l'impôt que vous avez économisé au moment de votre versement. Attention aussi, euh, la, au moment du, de la sortie, vous aurez euh, la plus-value qui sera soumise à l'impôt et euh, aux prélèvements sociaux. Donc, euh, en 2022, la flat tax euh, est à 30 qu'en sera-t-il en 2050? Voilà. On peut prendre un exemple avec 10 000 euros versés en 2022 à la tranche marginale d'imposition à 30 Donc, l'économie au moment du versement est de 3 000 euros. Euh, admettons que la sortie se fasse en 2050, avec un rendement de 5 par an, euh, le, le contrat passerait à 39 000 euros. Donc, vous sortez 39 000 euros, donc 10 000 euros versés plus 29 000 euros de plus-value. Si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition de 30 vous repayerez donc 3 000 euros sur les 10 000 euros. Euh, et à la flat tax, euh, vous serez soumis donc à l'impôt sur les 29 000 euros. Donc, impôts et euh, prélèvements sociaux donc, qui font 30 euh, Votre tranche marginale d'imposition à la sortie peut aussi être euh, finalement supérieure à celle que vous connaissez aujourd'hui. Donc on, là, on était parti sur, le, sur un exemple de 30%, mais elle pourrait, en fonction de l'augmentation de vos revenus, être euh, supérieure. Donc, euh, dans ce cas, en tout cas, sur d'un point de vue fiscal, euh, on peut dire que votre euh, PER n'aura servi à rien. Ensuite, deuxième point de vigilance, euh, c'est sur la maîtrise des frais du contrat Souvent, en matière de, de contrats d'assurance, euh, notamment les contrats d'assurance vie, euh, on observe souvent une, super, une superposition de frais. Donc, vraiment faire attention à ce point. Vous avez notamment les frais sur les versements et les frais sur euh, la gestion de vos encours. Euh, par exemple, donc les droits d'entrée, donc qu'on appelle les frais, euh, les frais de, de, de versement, en moyenne sont de 2%. Euh, chez Trust Team, nous prenons par exemple 0,5%, ce qui est le minimum incompressible de l'assureur. Les frais de gestion, euh, eux, sont en moyenne entre 0,6 et 1%. Euh, chez Trust Team, ils sont de 0,5%, c'est le minimum incompressible également. Voilà, voilà les deux points sur lesquels nous souhaitions attirer votre vigilance en cas de souscription de PER. Merci Etienne. Donc, nous avons vu les avantages du PER d'une part, ses inconvénients ou du moins les points sur lesquels vous devez être vigilant. Il y a de quoi être un peu perdu, c'est assez complexe. Du coup, comment, euh, comment faire, comment optimiser la souscription de son PER Est-ce que vous pouvez nous éclairer Alors, l'idéal, euh, c'est de diversifier vos, vos ressources, euh, vos sources de revenus complémentaires. Donc, euh, l'immobilier locatif, bien sûr, mais également euh, le PEA et l'assurance vie car ce sont des enveloppes fiscales euh, qui donnent un avantage certain, donc un avantage fiscal certain à la sortie, contrairement au PER, comme on vient de le voir, qui peut être, euh, enfin, qui, dépend de certaines, qui dépend un petit peu de, de, votre, de vos revenus euh, au moment où vous, vous sortez en fait, de votre tranche marginale d'imposition. Je... Pardon, Alban, vas-y, excuse-moi. Ah, Est-ce qu'il y a un mix idéal à proposer pour souscrire au PER Alors, le, le mix idéal, en tout cas, on vous en propose un il y en a sûrement plusieurs, mais celui que l'on propose, euh, c'est le suivant. Imaginez, donc, on reprend le même exemple assez classique vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30 vous avez 10 000 euros d'épargne et vous vous interrogez sur le fait de les investir ou pas sur un PER pour la retraite. Si vous ne faites rien, euh, de toute façon, vous êtes imposé dans la tranche marginale à 30 et pour un exemple à 10 000 euros, si vous ne faites rien, vous allez payer ces 3 000 euros. C'est sûr, c'est-à-dire qu'ils euh, sont destinés à l'administration fiscale, si je puis dire. Si jamais vous investissez donc ces 10 000 euros sur un PER, vous allez en faire l'économie de ces 3 000 euros. Et nous, ce qu'on conseille dans notre mix idéal, c'est d'investir donc ces 10 000 euros sur un PER, bénéficier euh, du fait de ne pas payer 3 000 euros d'impôt, du coup, de bénéficier de cette économie d'impôt et faire l'effort d'épargne supplémentaire que cette économie d'impôt, cet impôt de 3 000 euros qui, de toute façon, était destiné à être euh, prélevé par les impôts, bien, vous allez l'investir. Et donc, comme le disait Étienne, sur une enveloppe fiscale avantageuse à la sortie soit l'assurance-vie, soit un PEA. Pourquoi l'assurance-vie ou un PEA L'assurance-vie, après 8 ans, quand vous sortez euh, du capital, quand vous faites un rachat plus exactement, sur la partie des plus-values, pour les couples mariés ou paxés, vous avez un abattement de 4 600 euros, et pour les couples mariés, euh, pour les couples mariés pardon, euh, 9 200 euros, et pour les célibataires, 4 600 euros. Et pour un PEA, bah, quand vous rachetez, vous faites un retrait d'un PEA, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous ne payez que les prélèvements sociaux. Donc là, selon nous, c'est vraiment un mix euh, idéal euh, qui nécessite en fait de faire un effort un peu supplémentaire d'épargne et de se dire que l'économie d'impôt, je l'investis dans un PEA ou dans une euh, assurance vie. Euh, L'idéal aussi, euh, c'est finalement de se dire… Euh, je suis imposé dans une tranche marginale d'imposition à 30% ou à 41% ou à 45% et à ce moment-là, euh, bah, il faut profiter, entre guillemets, d'être imposé dans ces tranches marginales d'imposition assez élevées pour, euh, souvent, ça arrive quand même à la retraite, euh, bénéficier d'une tranche marginale d'imposition à la sortie inférieure à ces taux. Euh, ce qui est important aussi, c'est de bien maîtriser, mais on va le voir peut-être un, un petit peu plus tard, cette fameuse tranche marginale d'imposition. Donc C'est vraiment ça qui, qui est pour nous le, le, le plus important, c'est d'écraser la tranche marginale d'imposition la plus importante de vos revenus. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Cyril, Etienne, pour cette présentation. Je tiens également à remercier Anita De Haro, vous n'avez pas vu à l'écran aujourd'hui, mais qui a largement contribué à l'organisation de ce webinaire. J'espère que cela vous aura été utile. Nous sommes maintenant à votre écoute pour répondre à vos questions que vous pouvez nous poser via le chat. Je vais en poser une première, c'est une question qui revient assez souvent, sur le montant que l'on peut déduire, puisqu'en fait, on l'a compris, on peut déduire le montant que, que l'on souscrit dans un PER de ses revenus. Mais ce montant est-il plafonné et où est-ce qu'on peut trouver l'information On peut verser, finalement, autant qu'on veut sur un PER, il n'y a pas de limite. La limite, en revanche, existe, euh, c'est celle des 10 de votre revenu professionnel. Il euh, y a un plafond de déductibilité, c'est-à-dire si, pour faire simple, vous... Euh, vous, êtes un, vous déclarez 100 000 euros de revenus professionnels pour une année N, vous pouvez euh, verser jusqu'à 10 000 euros, c'est-à-dire 10 de ces 100 000 euros, et auquel cas ces 10 000 euros à 100 seront déductibles. Mais souvent, on peut aussi verser un peu plus, parce qu'en fait, chaque année, vous pouvez verser donc 10 de votre revenu professionnel, mais également... Euh, la somme des plafonds des trois dernières années que vous n'avez pas utilisé. Et ça, c'est une information que l'administration fiscale vous communique tous les ans sur votre avis d'imposition, euh, en troisième ou en quatrième page, en tout cas à la fin de votre avis d'impôt. Euh, vous avez euh, la somme euh, des plafonds de déduction que vous n'avez pas utilisé. Donc, si par exemple, vous avez le droit euh, de déduire, euh, euh, disons, 5 000 euros par an que vous n'avez jamais versé sur un PER, eh bien, Cette année, en 2022, vous pourriez verser 5 000 euros au titre de 2022, 5 000 au titre de 2021, 5 000 au titre de 2020 et 5 000 au titre de 2019. C'est-à-dire, vous pourriez aller jusqu'à 20 000 euros maximum euh, cette année. Merci beaucoup, Cyril. Moi, je retiens que le mieux, c'est encore d'appeler son gérant privé qui vous aidera à, à, à répondre à cette question. Euh, alors, nous avons une autre question sur… Euh, « Que se passe-t-il en cas de décès quand on est souscripteur d'un PER ?» Alors, euh, « Que se passe-t-il en cas de décès ?» Il euh, y a deux cas de figure. Soit euh, vous avez demandé la sortie en rente, ça peut arriver, vous avez demandé une sortie en rente et sur cette partie qui est en, en rente, soit vous avez prévu une clause euh, de réversion, Soit vous n'avez pas prévu de clause de réversion et à ce moment-là, s'il n'y a pas de clause de réversion, eh bien euh, bah le, le contrat s'arrête, c'est fini. Voilà, L'assureur vous verse une rente, vous décédez, il n'y a pas de bénéficiaire en réversion de cette rente, c'est fini. S'il y a un bénéficiaire de la rente euh, en réversion, eh bien c'est lui qui euh, prend le, le relais et l'assureur lui verse à ce moment-là euh, une partie, ce qui est une décote de la rente. En revanche... Euh, L'autre option la plus probable quand même avec le PER, puisque vous avez compris que nous, on préconise quand même euh, la, la sortie en, en capital, euh, ce qui nous permet de mieux maîtriser en tout cas le, la sortie, euh, montant que vous voulez, d'année en année. Euh, si vous êtes donc, euh, sinon s'il y a un capital euh, au moment de votre décès, ça dépend de l'âge euh, de votre décès. Soit vous décédez avant 70 ans ou après 70 ans, et ça, ça concerne les PER. Assurancielle, ça va être la même fiscalité que l'assurance-vie. Si vous décédez avant 70 ans, les bénéficiaires désignés au contrat bénéficient d'une exonération jusqu'à 152 500 euros. Si euh, vous veniez à décéder après 70 ans, ce qui est quand même assez probable puisqu'on parle quand même d'un produit retraite, à ce moment-là, le capital euh, est versé aux bénéficiaires après un abattement global pour l'ensemble des bénéficiaires, et non pas par bénéficiaire, mais pour l'ensemble des bénéficiaires, de 30 500 euros, et ce qui dépasse 30 500 euros, ce capital sera soumis aux droit de succession. Si vous avez investi non pas dans un PER assurantiel, mais un PER bancaire, si toutefois vous en trouvez un, puisque puisqu'il n'en existe pas d'ailleurs, encore, à ce moment-là, si c'est un PER bancaire, c'est comme un compte-titre ordinaire ou un PEA, c'est soumis au barème des droits de succession. Merci Cyril. Alors, nous avons euh, deux questions euh, que je vais relier. La première, c'est à partir de quand faut-il commencer à préparer sa retraite Et là, je me permets d'y répondre en disant bah, le plus tôt possible. Dès qu'on est en capacité d'épargner de manière indolore euh, à long terme, c'est bien de, de, de consacrer une partie de cette épargne à sa retraite avec un mix de produits, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui est le mix idéal. Et la deuxième question, c'est à l'inverse « Je suis déjà à la retraite, est-ce que le PER demeure un outil intéressant pour moi ?» Et bien En fait, oui, euh, mais pas pour son motif premier, c'est-à-dire pas pour l'épargne qui, euh, qui sera utile à, à, à la retraite. Euh, en fait, par exemple, des, des retraités, qu'on peut imaginer grands-parents, euh, font souscrire à leurs petits-enfants un PER, sur lequel eux vont verser euh, au moyen de, de présents d'usage, par exemple au moment des anniversaires, d'une fête, euh, sur le, le PER de euh, leurs petits-enfants. Euh, ça représente trois avantages. Le premier, eh bien, il est pour les grands-parents eux-mêmes, c'est-à-dire que euh, ça leur permet, notamment par le présent d'usage, de transmettre, de donner à leurs petits-enfants. Le deuxième avantage, c'est qu'ils font en quelque sorte un cadeau à leurs enfants, donc aux parents de leurs petits-enfants, euh, puisque euh, les sommes qui auront été versées sur le PER pourront euh, être euh, rentrées dans la déduction d'impôts au moment du versement. Et le, le troisième avantage, c'est que dans les possibilités de déblocage du PER, qui sont assez limitées, on l'a vu, vous avez l'achat de la résidence principale. Eh bien, quelque part, euh, et bien vous assurez euh, une certaine maîtrise du patrimoine de l'enfant qui sera forcément alloué à quelque chose qu'il ne comprend pas forcément quand il est encore jeune, mais qui lui sera d'une grande utilité au moment où il se posera la question effectivement d'acheter sa résidence principale, puisqu'il pourra débloquer ce fameux PER. Merci Étienne. C'est très intéressant. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je peux décider de donner à mes petits-enfants, mais en étant certaine qu'ils ne vont pas pouvoir utiliser cet argent autrement que pour l'achat de leur résidence principale. Exactement, puisqu'elle représente un cas de déblocage. Ok, merci. Alors, j'ai une peut-être dernière question, si on veut respecter euh, le timing, qui concerne la gestion. Euh, sur quoi euh, est investi l'argent que je mets dans mon PER En matière de gestion, le PER, en fait, fonctionne comme un contrat d'assurance-vie, entre guillemets, euh, classique. C'est-à-dire que vous avez le choix entre répartition en gestion libre... Euh, donc avec euh, des OPCVM, des fonds euh, qui seront investis, l'allocation le, le, se fera en fonction euh, de votre profil investissement, c'est-à-dire que si vous voulez une gestion un peu plus dynamique, eh bien euh, on, on ira vers des, des, des fonds actions. Si vous voulez une gestion un peu plus patrimoniale, on fera un mix actions, obligations euh, et peut-être un petit peu de, de fonds de trésorerie puisque maintenant on retrouve un petit peu de rendement euh, et on pourra aussi y ajouter éventuellement une partie en fonds euros pour les plus plus prudent donc ça c'est bien dans le cadre d'un PER assurantiel puisque Cyril faisait notamment la différence tout à l'heure. On peut aussi imaginer un, un PER donc un contrat euh, dit bancaire donc un PER bancaire mais effectivement à notre connaissance aujourd'hui euh, il n'y en a pas de, de, de, de commercialisé euh, sur lequel on pourrait investir euh, en titre en direct. Voilà. Merci Étienne. je prends une toute dernière question avant de terminer alors en cas de décès avec transmission des fonds aux bénéficiaires, comment sont fiscalisés ces fonds et quid de la part en plus-value versus la part en versement Alors, Si on part du principe que c'est un PER bancaire, même si encore une fois l'option pour l'instant euh, n'existe pas vraiment, euh, ça va être comme un PEA, c'est-à-dire que sur la partie de la plus-value, euh, l'établissement bancaire, comme pour un PEA, va solder les prélèvements sociaux. Donc s'il y a eu 100 000 euros de versés tout au long de l'histoire du PER bancaire et que au moment du décès, le PER bancaire vaut 150 000 euros. Il y a 50 000 euros de plus-value. Euh, il y aura, entre guillemets, simplement, enfin simplement, ça dépend de taux, mais là, aujourd'hui, on est à 17,2. Il y aura 17,2 sur les 50 000 euros de plus-value. Ça sera exactement, quasiment exactement la même chose sur un euh, PER assurantiel, un PER assurance. Là, on rentre dans la fiscalité des capitaux d'essai de l'assurance-vie. Et comme on le disait tout à l'heure, ça dépend de l'âge auquel vous décédez, avant ou après 70 ans. On va commencer par après 70 ans. Si on prend le même exemple, il y a eu 100 000 euros versés. 150 000 euros, c'est la valeur des capitaux d'essai du PER, assurantiel. Les 150 000 euros vont bénéficier d'un abattement de 130 500 euros et euh, la différence, euh, 119 500 euh, vont être soumis au droit de succession. Avant 70 ans, même si le cas de figure, quand on parle d'un produit retraite, est assez peu envisageable, mais néanmoins il peut exister, euh, à ce moment-là, 150 000 euros, s'il y a deux bénéficiaires, il n'y aura pas de fiscalité de la transmission, euh, puisque euh, les bénéficiaires bénéficient d'un abattement de 152 500 euros chacun, donc 150 000 étant largement inférieur. À, à, à deux fois de 152 2500, il n'y a pas de fiscalité. Attention, euh, c'est un petit peu plus complexe sur le traitement de la plus-value en assurance-vie. C'est exactement la même fiscalité d'ailleurs qu'un contrat d'assurance-vie classique. Euh, prenons le même exemple, le contrat, il y a eu 100 000 euros de primes versées, au moment du décès, le contrat vaut 150 000 euros, il y a donc 50 000 euros de plus-value. Soit le contrat a été investi admettons 100 en fonds en euros, et comme vous le savez, en assurance vie, au moment du versement des intérêts sur des fonds en euros, les prélèvements sociaux sont pris à la source. Donc, on peut imaginer que ces 50 000 euros, si le contrat est 100 en fonds en euros, au moment du décès, eh bien, les prélèvements sociaux ont déjà été pris. Donc, il n'y a pas de frottement fiscal sur la plus-value. En revanche, et c'est quand même fortement probable aussi, on peut imaginer que le contrat a plutôt été investi en unité de compte, en OPCVM. Et à ce moment-là, il n'y a jamais eu... Dans ce même exemple, euh, s'il n'y a jamais eu de, de, de rachat, il n'y a jamais eu de prélèvements sociaux sur la plus-value. Et bien sûr, ces 50 000 euros de plus-value, au moment du décès, euh, il y aura 17,2, si c'est le taux actuel en vigueur, il y aura 17,2 de frottement fiscal sur les 50 000 euros de plus-value. Voilà comment ça fonctionne. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est un, un petit peu complexe. Il y a à la fois une fiscalité des capitaux d'essai en fonction de l'âge du décès, et à la fois le traitement fiscal des plus-values, c'est-à-dire des prélèvements sociaux. Merci Cyril. Euh, on va s'arrêter là pour les questions. Si vous en avez d'autres, si vous avez besoin de précision, de clarifier certaines choses, surtout n'hésitez pas à nous contacter. On est à votre disposition, à votre écoute. C'est un sujet, vous l'avez compris, qui est complexe, qui est technique, qui nécessite de bien réfléchir. C'est évidemment relié à la retraite. Et la retraite, euh, bah, c'est intéressant de s'y pencher, de faire un bilan retraite. D'ailleurs, ça peut être intéressant. Donc, c'est pas quelque chose que nous proposons euh, chez Trusty, mais nous pouvons vous mettre en relation avec des personnes de confiance dont c'est le métier. Et nous sommes, quant à nous, euh, toute l'équipe de gestion privée à votre disposition pour vous conseiller sur la meilleure stratégie à adopter. Voilà, Je vais vous souhaiter au nom de toute l'équipe une bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci beaucoup pour votre attention et votre fidélité. Au revoir.